Philip Roth est un écrivain américain, très connu aux États-Unis et dans le monde entier. Il a écrit en 2000 un best-seller, The Human Stain, en français La Tâche. À sa sortie, parmi les critiques littéraires élogieuses du livre, certains, comme cet article de la revue littéraire Salon, voient dans le héros du livre, Coleman Silk, un personnage inspiré d'une figure du monde littéraire réel, Anatole Broyard. L'article Wikipédia, en anglais, mentionne cette référence. Le 20 août 2012, le passage en question est effacé avec une justification étrange. « Je suis le biographe de Philippe Roth et je supprime ce passage à la demande de Philippe Roth. » Le passage en question est rétabli. Le vandalisme par usurpation d'identité est courant. Il est de nouveau effacé avec le même argument, puis de nouveau rétabli. Quelques jours après, le 7 septembre, Philippe Roth écrit une lettre ouverte à Wikipédia dans le New Yorker. Dans cette lettre, l'écrivain affirme que Coleman Silk n'est pas inspiré par Anatole Broyard, qu'il le sait bien puisqu'il est l'auteur du livre, qu'il a essayé de retirer de Wikipédia ce passage erroné et qu'on lui a répondu que, même convaincu qu'il s'agissait bien de Philippe Roth, on ne voulait pas accéder à sa demande tant qu'il ne fournirait pas des sources vérifiables dignes de foi. S'ensuit alors un buzz médiatique. Le Guardian et d'autres quotidiens relatent l'affaire. Comment Wikipédia peut-il mieux savoir que l'auteur lui-même Pourtant, en regardant de plus près le passage incriminé, rien n'est faux. Certains critiques, mais aussi des universitaires, ont effectivement imaginé que Coleman Silk est inspiré d'Anatole Broyard. C'est ce que rapporte Wikipédia. Il y a mieux. Le passage indique même que Philippe Roth n'est pas d'accord avec cette interprétation, en citant une interview de lui dans Bloomberg. D'un côté, l'auteur a succès, Peut être maître de son image, de son inspiration, de son œuvre. Il clame son incompréhension d'être nié par une foule d'ignorants. De fait, la page de discussion de l'article possède des dizaines de contributions à ce débat tout au long de l'automne 2012. De l'autre côté, du point de vue de Wikipédia, il est nécessaire de prendre en compte tous les points de vue, ou plus exactement, de tous les points de vue qui sont vérifiables. Qu'est-ce qu'être vérifiable c'est sourcer ces affirmations et préférer des sources secondaires, c'est-à-dire des analyses a posteriori, plutôt que des sources primaires, le document originel ou l'auteur lui-même. Dans notre affaire, les critiques sont sourcées. Il n'y a aucune raison de ne pas les prendre en compte, selon Wikipédia. Philippe Roth n'est pas d'accord On en rend compte aussi. Philippe Roth le prend mal et écrit une lettre ouverte dans le New Yorker La source primaire, la voix indignée de l'auteur, devient une source secondaire. C'est le principe de neutralité, le deuxième principe fondateur de Wikipédia. Tous les points de vue sont recevables du moment qu'ils sont vérifiables, c'est-à-dire qu'ils sont référencés dans des sources fiables. Il ne s'agit pas de trancher pour savoir qui a tort ou qui a raison. Il s'agit d'avoir un panorama de ce qui s'écrit sur la question, et c'est parfois un subtil et fragile équilibre. Ce qui constitue une source fiable est aussi parfois un dilemme. L'affaire a eu un épilogue. Un post Facebook de la fille d'Anatole Broyard réfute le témoignage de Philippe Roth. Contrairement à ce que ce dernier affirme, Philippe Roth aurait connu son père. Mais un post sur un mur Facebook n'est pas considéré comme une source fiable, contrairement à une publication dans un journal comme le New Yorker. Les choses deviennent encore plus complexes quand ce post Facebook est ensuite cité dans la revue littéraire Salon. Les affirmations de la fille acquièrent une légitimité au moment où le journaliste de Salon la cite. Pour un historien, la critique des sources est un point crucial. Dans ce cadre, la relation entre Wikipédia et ses sources est un objet d'étude passionnant.